Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamui. Aujourd'hui je participe avec la communauté des habitants de Bantay à une opération de nettoyage en ce jour de la fête des mers nationales. C'est l'anniversaire de la reine mère qui a 90 ans aujourd'hui et à cette occasion une action est menée. Aujourd'hui ils ont choisi de mobiliser tout le monde pour nettoyer les alentours de la petite cascade de Tanua que je vous ai proposé dans cette vidéo, je vous propose de la regarder. Actuellement c'est une période plus sèche donc il y a très peu d'eau dans cette cascade mais si vous venez à la saison des pluies elle est vraiment très agréable y compris pour se baigner. Elle a d'ailleurs été complètement aménagée ici, nous sommes sur le parking pour accueillir les visiteurs. Cette vidéo pourra intéresser les candidats à l'expatriation, les personnes qui veulent s'installer à Kosamui ou plus généralement en Thaïlande parce qu'on aime bien s'impliquer localement lorsqu'on vit ici et s'intéresser à la vie locale de voir comment les choses sont prises en main, mais aussi l'organisation administrative et politique qui est vraiment différente de chez nous. Ça permet de voir la culture locale, le respect des traditions, le respect de la royauté et tout ce qui est mis à l'honneur à, à cette occasion. Voilà, pour moi c'est un moyen de partager ces moments-là, j'espère que ça vous intéressera. Alors c'est parti pour une présentation de cette opération de nettoyage des abords de la petite cascade de Ton Waterfall à Bantai, Kosamui. C'est parti Ça va les caches <rire> Voilà, toute la communauté est réunie ici, l'organisation est parfaite, il y a même de quoi boire et se restaurer à la suite de cet événement. Nous attendons les officiels qui vont prononcer un petit discours pour mobiliser les troupes sur l'intérêt de ces opérations de nettoyage. Le mot d'ordre a été de porter du bleu aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous portons tous cette couleur qui est je crois la couleur de la reine. Ici on a l'équipe du Napa Sai Hotel, Belmont Napa Sai, qui est un très bel hôtel à Bantai. Qui est mobilisée aussi pour participer à cette opération. Vous allez reconnaître des personnes qui sont familières à mes vidéos, comme ici uh, Kunten, mon ami Ten, sa sœur uh, Kunta. Elle a la main des petits oiseaux réalisés en feuilles de cocotier. Didi. Nous avons uh, Kuntak ici, qui est le président de l'association. Les services de police aussi ont mandaté quelques personnes pour assurer une mobilisation générale. Et puis je vous présente le très joli lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est donc la petite cascade de Town Waterfall. Ah oui, effectivement, ce n'est pas la meilleure période pour venir voir la cascade, qui est pratiquement à sec en ce moment. Mais surtout revenez après une période de pluie, vous verrez comme c'est très mignon cet endroit. ต้นไม้รั้ววัดพรวัน alors, je ne comprends pas complètement tout ce qu'il dit, mais il remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui à l'occasion de la fête des mers pour venir nettoyer les environs de Tarnu Waterfall, la petite cascade à Bantai. Nous sommes déjà une trentaine de personnes mobilisées et il y en a d'autres qui vont nous rejoindre plus tard. Je remercie également les sponsors qui ont permis de récolter des bouteilles d'eau, des boissons et de quoi restaurer le petit groupe. Voilà, le petit groupe est rassemblé pour une photo officielle et pour une minute de silence en l'hommage de la reine. Mère. Kun un est le chef du district. C'est une personne très respectée et particulièrement importante. Elle est un peu comme le maire du village de Bantai. Si je vous montre ces images, c'est bien sûr aussi pour partager avec vous ce respect qu'ont les Thaïlandais pour leur roi, pour leur reine et pour leur tradition. Pour leur organisation, comme pour toute leur organisation administrative. Mmh. Voilà. Maintenant, le petit groupe se prépare à l'action. Alors, évidemment, avec le balai, on ne va pas très vite, mais on fait un bon travail. Voilà ce que ça donne avant, après. Quant à moi, j'ai reçu un cadeau. Ce joli euh, chapeau réalisé en feuilles de cocotier. Voilà, c'est le, le look idéal du jardinier Penconswan Emma Penconsoan Wani. Dites-moi dans les commentaires si ce type d'information vous intéresse. Êtes-vous, vous aussi, candidat à l'expatriation Avez-vous déjà franchi le pas Est-ce que vous vous impliquez localement Il y a des personnes qui s'intéressent à nourrir les animaux, d'autres qui s'occupent de nettoyer les plages. Quelles sont vos activités ici à Koh Samui Beaucoup de personnes me contactent parce qu'elles envisagent éventuellement de s'expatrier à Koh Samui. Je réponds à leurs questions avec grand plaisir, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à vous rapprocher de moi. L'expérience des uns peut permettre de faire gagner beaucoup de temps à d'autres, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo était un instant de vie locale en tant que résidente. Je vous remercie pour vos partages. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo reportage.